Les enfants, vous aimez Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Laurent Goutan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Avalanche de Giulia Lee. Le titre d'abord, Avalanche, et le sous-titre, Une histoire d'amour. Là, vous avez tout. Toute l'histoire, tout ce qui va se passer, et pourtant, ça vaut vraiment la peine de le lire. Nous savons donc qu'il y aura une histoire d'amour qui va se terminer engloutie sous une avalanche. Au sens figuré, avalanche signifie une grande quantité, une masse. Pour la narratrice, qui est également l'écrivaine, car ce texte est un témoignage et non un roman, son histoire d'amour avec Paul va se terminer douloureusement et laissait place à une avalanche de traitements de procréation médicalement assistée. À la base, ce désir d'enfant, ils l'ont eu à deux. D'ailleurs, dans ce texte, la narratrice parle tout le temps de « notre enfant », même après la séparation sensuit alors une quantité de rendez-vous chez le médecin, de piqûres à faire à la maison alors qu'elle déteste les aiguilles, et l'attente insupportable et insoutenable des résultats. Évidemment, les rendez-vous et traitements médicaux prennent une place importante dans ce récit. Mais c'est l'écriture de Giulia Lee qui fait la différence, qui donne la qualité et l'intérêt à ce texte. Déjà, dans son premier roman traduit en français et intitulé Ailleurs, elle réussissait à créer une atmosphère de huis clos étouffante, dans un suspense qui annonce la chute, dans un style limpide où chaque mot est essentiel. Eh bien, j'ai retrouvé cette même qualité d'écriture dans Avalanche. Au final, j'ai été saisie, bouleversée,